Comment utiliser un laser ligne, rotatif, universel Ce type de laser permet d'effectuer des mesures autant en extérieur en utilisation chantier qu'à l'intérieur pour une multitude de travaux. Ces ensembles sont généralement composés d'un laser rotatif à mise à niveau automatique pendulaire, d'un trépied, d'une mire télescopique, d'une cellule de réception et de son curseur, et d'une platique support mur ou sol. Le sujet de cette vidéo sera la démonstration de l'utilisation du laser pour effectuer le premier rang de briques posé à la colle à joint mince, mais le principe est le même pour toutes les mesures de niveau. Partant d'une dalle sur un vide sanitaire, après avoir tracé l'empreinte des murs, avant de poser ce premier rang, il faut impérativement déterminer le point le plus haut de cette surface. Il faut pour commencer attribuer un numéro à chacun des points de mesure, les repérer sur la dalle et les marquer sur un plan. Ceci fait, nous pouvons installer le laser à l'endroit le plus judicieux pour pouvoir prendre toutes les mesures. Ce type de laser est généralement équipé d'un dispositif de blocage du système pendulaire pour le transport mais aussi pour certaines utilisations. Dans notre cas, il faudra débloquer avant la mise en marche. On fixe maintenant la cellule de réception sur son curseur. On met en place ensuite le curseur sur la réglette On le positionne sur le point 0 et on le bloque avec la molette. Nous allons pouvoir maintenant effectuer le point 0. Cela consiste à déterminer un point de référence où le laser et la cellule seront parfaitement de niveau. Donc, après avoir débloqué le système pendulaire, mis en marche le laser et la cellule, nous positionnons la mire sur le point que nous avons choisi comme point zéro. Un petit niveau à bulle rond permet de maintenir la mire perpendiculaire. Il est important de bien positionner la bulle au centre pour prendre la mesure. Il suffit ensuite de faire glisser la partie supérieure de la mire sur la partie inférieure télescopique, dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à l'obtention du signal sonore qui indique la réception du faisceau laser par la cellule et donc la mise à niveau. On bloque à ce moment-là, grâce à la molette prévue à cet effet, les deux parties de la mire dans cette position. A partir de là, rien de plus simple pour prendre toutes les mesures de niveau. On positionne la mire sur un point quelconque, on s'assure que la bulle du niveau est bien centrée et on fait maintenant coulisser le curseur porteur de la cellule de réception dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à l'obtention du signal sonore. Il suffira alors de relever l'indication sur la réglette qui permet une lecture directe de la mesure. Si cette mesure indique une donnée positive, c'est que ce point est plus haut que le point zéro. Et inversement, si la donnée est négative, c'est que ce point est plus bas que le point zéro. En voici l'illustration. Ici, donc, la mesure indique moins 23 mm au-dessous du niveau 0. Il suffira donc, lorsque toutes les mesures seront prises, de repérer le point le plus haut pour commencer par cet endroit-là à poser les briques. Pour plus de détails, rendez-vous sur la chaîne YouTube Daniel Marcelin et visionnez la vidéo intitulée « Construire une maison RT 2012 » zone sismicité modérée, élévation des murs.